Euh, bonjour, donc, je m'appelle Jessica Chavan, j'ai 36 ans et mon sport c'est le jet ski à bras. Euh, donc je pratique ça depuis euh, l'âge de 19 ans, donc ça va faire ouais, presque 17 ans que je fais ça, voilà. Euh, donc du coup, en 2018, j'ai commencé les championnats du monde, etc. Enfin moi, j'étais mal, j'étais vraiment pas bien, j'arrivais pas à exprimer mon potentiel. Et du coup, je suis tombée sur le groupe de pierre sur Facebook en fouillant. Et je suis rentrée dans le programme, c'était du coup fin 2018 en novembre. Euh, donc du coup j'ai fait le programme de novembre à février. Et voilà, et du coup c'est là où toute l'histoire a commencé. Premier résultat, donc j'étais, euh, j'avais pas vraiment d'échéance quand j'ai commencé puisque c'était en novembre. Première échéance que j'ai eue de compétition c'était six mois, six semaines pardon, après le, la, le, le commencement du programme. Et du coup, au bout de six semaines, du coup, ben, je fais un podium au Mondial. Ce qui était euh, inespéré parce qu'on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, et surtout, euh, je me sentais beaucoup plus sereine. Donc, Évidemment, toujours avec un petit stress qui est naturel et qui est bon. Mais je savais ce que je voulais faire. Je savais pourquoi j'étais là et j'étais là pour prendre du plaisir, m'éclater. Et, et ça a bien fonctionné. Euh, six semaines après, on repartait pour euh, ben, la saison 2020, donc au mois de février au Koweït. Là, j'étais malade depuis un bon petit moment. Je suis partie avec de la fièvre, j'ai dit j'y vais, je vais juste marquer des points pour la saison et en fait j'ai gagné, gagné la course donc là actuellement je suis en tête du championnat du monde. Donc c'était comment dire irréel parce que là on s'est dit c'est quand même quelque chose d'extraordinaire parce que ben, je tenais plus sur mes jambes ni rien mais vraiment je suis partie avec une détermination en me disant mais de toute façon j'ai plus rien à perdre donc j'y vais et puis voilà. Et puis le résultat était là donc on était super super contents. Donc, il y a d'autres domaines de vie. Donc, déjà dans ma vie personnelle où j'ai euh, beaucoup changé, c'est-à-dire je suis euh, plus sereine, je me prends moins la tête sur des détails. Je, je vois toujours, on va dire, euh, chaque challenge, je me dis ben, qu'est-ce que ça va m'apporter. Donc, euh, du coup, au lieu de me plaindre, eh ben, j'avance, je travaille pour. Euh, pour arriver vers mes missions, et du coup, euh, avant de rentrer dans le programme, j'avais fait une formation de préparateur mental, donc je suis certifiée en préparation mentale, mais euh, ce programme-là ne m'a pas suffi vraiment, à... c'était très bien, mais ça m'a pas permis vraiment à sauter le pas que je voulais faire. Et du coup, en faisant le programme de Pierre, bah, vraiment, je me suis découvert une seconde passion qui, on va dire, est au même niveau que le jet maintenant. C'est vraiment donc, la préparation mentale et donc, notamment la technique de Pierre de dépolarisation. Donc, euh, puisque je compte, je travaille à côté, donc euh, j'ai un autre boulot, mais je compte me développer et créer mon entreprise aussi de, de coaching. Du coup, euh, du coup, voilà, Donc, ça m'a fait évoluer dans le sport, ça m'a fait évoluer dans mon côté professionnel, puisque du coup, bah, j'ai des projets que je n'aurais jamais imaginé il y a à peine un an, enfin, même pas un an. Donc, euh, donc c'est énorme quoi, voilà, je suis hyper contente et hyper inspirée par, euh, par toutes ces missions qui m'attendent. Alors les prochaines, donc du coup là il y a les championnats de France qui arrivent où je ne pourrais pas participer puisque je suis blessée depuis deux mois. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Du coup l'objectif principal c'est euh, mois d'octobre ou mois de novembre, on ne sait pas encore où on a la seconde étape du mondial puisqu'on a des, des échéances qui se sont annulées. Donc ce serait la dernière de l'année, donc du coup ben, le but évidemment c'est de gagner, enfin, en tout cas de maintenir ma place, euh, ma place de leader du mondial et euh, bien entendu l'objectif numéro un c'est déjà de me faire plaisir, de passer des bons moments et, euh, et si le résultat y suit ben, c'est top quoi. Et s'il ne suis pas, ben ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend ailleurs. Donc, euh, donc voilà. Et le but est après aussi, un petit peu plus long terme. Donc c'est pareil d'avoir les mêmes styles d'objectifs pour 2021. Mais c'est aussi surtout de monter mon entreprise et de m'épanouir pleinement dans, dans le coaching et de pouvoir faire bénéficier aux gens de tout ce que j'ai pu bénéficier actuellement. Quoi. Donc vraiment, ça me plaît vraiment de pouvoir transmettre euh, et de donner la possibilité aux gens de, de faire ce qu'ils aiment. Foncez, vous posez pas de questions, parce que vraiment, vous pourriez passer à côté de quelque chose. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Le risque qu'on prend le, quand on rentre dans le programme, c'est que la vie, elle peut vraiment changer. Bon, bien sûr, côté positif, mais ça peut, disons que ça va vous aider à, à vivre en accord avec vos valeurs. Et je pense que vivre en accord avec ces valeurs, c'est ce qui nous permet d'être pleinement épanouis et heureux. Donc moi, je vous dis une seule chose, foncez et venez, quoi <rire>